Oh la la la la la... Oh la oh, la oh, oh, oh. Père Noël, vous venez, on vous attend pour l'ouverture Non, ça va pas du tout, Je sais pas ce que tu m'as mis dans mon verre de grenadine, mais je suis malade depuis Ah, gérer géré con, oh, je te foutrai Bon, le Père Noël n'étant pas disponible, c'est moi qui vais ouvrir ce 20ème jour Allez les amis, c'est parti Alors, le vin est ici... Et on a la flûte d'invocation Kuribo. Hop, je vous laisse l'observer un petit peu. Allez, avouez que c'est quand même plus professionnel quand c'est moi que quand c'est le Père Noël, non Alors, la flûte d'invocation Kuribo, Prenez un Kuribo ou un Kuribo il est depuis votre deck. Et soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Je vous retrouve demain pour une autre ouverture si le Père Noël n'est toujours pas rétabli. D'ici là, portez-vous bien et à demain. Oh